Le web tracking, c'est le fait d'être tracé. Alors en soi, le fait d'être tracé, c'est pas si nouveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est en 93, et à ce moment-là, il euh, y a une affaire, c'est l'affaire de l'OM Valenciennes. Puis un gars qui s'appelle Jacques Mélic, et puis Jacques Mélic lui dit euh, Ah non, tel jour j'étais à Marseille, manque de bol, il passe le péage pour aller à Béthune, et là on découvre que quand on paye, on laisse une trace, et que finalement on est tous tracés. » Moi, je me dis, ça avait été vraiment un moment de bascule. Où on se dit, ah ouais, avec ma carte bleue, on peut savoir ce que j'ai fait. C'était en 1993, donc euh, il y a 20 ans. Vous aviez d'ailleurs, en, en janvier 2009, un journaliste d'une revue alternative qui s'appelle Le Tigre. Et ce journaliste s'est à prendre au hasard sur euh, Internet un nom. Et... Euh, euh, et il a fait des recherches sur, ce, sur cette personne il est allé chercher toutes les informations qu'il trouvait sur cette personne et il a fait un article de 4 pages et en fait il s'adresse à cette personne comme si c'était un copain et il lui raconte son histoire et lui dit ouais tu te souviens quand, euh, quand t'étais à Montréal euh, t'étais parti deux ans t'étais tombé amoureux de Juliette, vous faisiez la fête tous les soirs et puis Juliette t'a quitté, t'étais malheureux, as eu un gros chagrin puis après t'es parti à Bordeaux, là t'étais tout seul puis tu sais t'allais toujours faire la fête à tel endroit puis le matin etc et quatre pages comme ça d'histoire de vie uniquement à partir de données publiques, de données mises en ligne. Et au début, évidemment, le gars qui trouve l'article qui le concerne applaudit, et est super impressionné, dit bravo, tout est juste, c'est vrai. On est en tout cas dans une surenchère visant à pouvoir traiter toutes ces données. Ce qui veut dire quand même que quand on, on, on réfléchit euh, deux secondes, on se dit euh, ça va vite et on est un peu dépassé.